Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Nous avons la circulaire qui nous est adressée par notre apôtre district Relative à la reprise des activités dans nos communautés Dont voici la teneur Chers frères et sœurs nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste qui a pris soin de nos âmes durant les mois passés. Nous sommes nombreux à avoir bien apprécié d'être servis par sa parole virtuellement dans le confort de nos foyers. Rien ne peut remplacer cependant la pleine expérience d'un service divin. Nous avons soif de rentrer dans notre communauté pour célébrer la Sainte Seine là où c'est permis et de vivre l'intense communion avec notre Seigneur et avec nos frères et sœurs. À moins de circonstances imprévisibles, les services divins dominicaux en personne reprendront le dimanche 16 août 2020. Le 16 août 2020. Nous voulons nous préparer pour le retour dans nos communautés et partager avec vous quelques mesures nécessaires pour assurer la sécurité de chacun. Veuillez prendre note des directives suivantes. Veuillez vous abstenir de fréquenter les services divins en personne si vous avez des symptômes de maladie si symptômes de maladies, Ou si vous faites partie des groupes à risque pour raison médicale ou d'âge les services divins dominicaux en ligne continuent d'être assurés et sont une bonne alternative pour les malades. Ceux qui font partie des groupes à risque ainsi que pour ceux qui ne seraient pas confortables de vivre un service divin en personne en ce moment. Selon les mesures préconisées par le gouvernement, nous respectons les règles de distanciation physique. Un oui. mètre et demi. Depuis notre arrivée à l'église, lorsque nous entrons dans l'église, lors des déplacements ou au sein de l'église, lorsque nous sommes assis et lorsque nous quittons l'église, les membres d'une même famille sont permis de se déplacer et de s'asseoir ensemble. Il n'est pas permis de se rassembler dans les espaces communs. Par exemple, devant l'église ou à l'hôtel ni avant, ni après le service divin. Les masques de protection sont obligatoires. Sauf pour les petits-enfants de moins de deux ans. Nous recommandons que chacun apporte son propre gel désinfectant de poche et masque de protection à l'église. Selon les réglementations locales le masque devra être porté pendant le service divin. Masque lors de la prière de notre Père, de la célébration de la Sainte-Seine ou lors de chaque déplacement. Il n'est pas permis de chanter. Un instrument ou soliste fera le nécessaire. En raison des règles de distanciation physique, la capacité d'accueil de, de notre église est restreinte. Le nombre de participants est trop élevé par rapport au nombre de places. Il est important de communiquer votre intention de participer au service divin en personne à votre responsable de communauté ou à votre prêtre de quartier afin de leur permettre d'assurer une bonne planification. Vous serez accueillis par le service d'ordre. Veuillez suivre leurs consignes car ils assurent un rôle important. Et vous assisteront dans l'implantation de ces mesures. Chers parents, Il est important d'accompagner vos enfants à tout moment afin d'assurer qu'ils sont confortables. ...qu'ils respectent les directives et pour la sécurité de chacun. Veuillez arriver à l'église plus tôt à fond afin de vous permettre de vous recueillir calmement avant le début du service divin. Veuillez vous familiariser avec l'affiche si jointe qui détaille les directives à suivre. Unissons-nous dans la prière pour un retour à la maison bienheureux et harmonieux au sein de notre communauté. Votre apôtre district, Michel Depner. Voilà, c'est la fin de cette circulaire.